Qu'on aille du côté des méditations, qu'on aille du côté des pratiques corporelles, qu'on aille du côté des pratiques mystiques, qu'on aille du côté du sport. Aucune pratique ne commence sans conscience du souffle. Et vous regarderez toutes les pratiques des plus spirituelles aux plus physiques, elles commencent toutes par la conscience du souffle. La spiritualité n'est rien d'autre qu'une respiration consciente.